Bonjour à tous, c'est Ingrid, bienvenue pour ce nouveau Grand Méchant Book. Alors, aujourd'hui, vu qu'il fait super beau, j'ai deux titres à vous présenter. Le premier, c'est la Bible du camping-car. Vous avez décidé de franchir le pas, d'acheter un camping-car ou de le louer, ce petit livre est vraiment fait pour vous, parce qu'il est plein de conseils pratico-pratiques sur 1. Comment choisir son, son camping-car Où stationner Comment l'aménager Comment bien le ranger Des idées repas Les erreurs à ne pas commettre Enfin vraiment, si vous êtes novice en la matière et que vous voulez plein de petits conseils à portée de main, je vous invite vraiment à lire ce petit guide, donc la Bible du camping-car aux éditions West France, pour y vivre, y manger, y dormir, vraiment en toute sérénité. Et le deuxième petit livre, pareil, qui sent bon les vacances ou qui va vous faire euh, remonter à la mémoire plein de petits souvenirs, c'est Inspiration Caravane. Vous avez peut-être une vieille caravane dans votre jardin où vous avez hérité de la caravane de Tonton André, et bien vous pouvez la customiser et la rendre super euh, agréable, super design et en faire une belle cabane de jardin en fait. Donc voilà, il y a plein d'idées pour euh, aménager les intérieurs selon vos goûts et si vraiment vous êtes doué de vos petits doigts, euh, vous allez pouvoir piocher euh, plein d'inspirations. donc dans ce petit livre qui s'appelle Inspiration Caravane aux éditions Erol voilà donc des petites idées avant de partir en vacances, customiser sa caravane ou utiliser un camping-car et autre petite chose que j'allais euh, oublier de vous dire c'est que nous sommes devant la médiathèque de Sarin par là il y a une aire de station de camping-car donc bah, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à nous rendre visite à la miathèque. N'oubliez pas, le café et le thé vous sont offerts le samedi matin. A bientôt pour un prochain Grand Méchant Book